Les conditions de Vladimir Poutine pour cesser la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui pourrait calmer les tensions entre l'Ukraine et la Russie Le président russe Vladimir Poutine a bien voulu donner son avis sur la question lors d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président russe a surtout été très intransigeant quant aux exigences russes dans le dossier ukrainien. La Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne, ainsi qu'avec tous ceux qui veulent la paix en Ukraine. Mais à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites à lâcher le président russe au chancelier allemand. Parmi ces conditions, Poutine exige d'abord que l'Ukraine reconnaisse les républiques de Donetsk et Lugansk. Ensuite que les autorités ukrainiennes reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée. Aussi, que l'Ukraine s'engage à ne pas posséder d'armes nucléaires à l'avenir. Et enfin qu'elle renonce à adhérer à l'OTAN car ceci est perçu comme une menace pour le régime du Kremlin qui verrait des forces occidentales postées à ses frontières ce qui est intolérable pour sa sécurité. Poutine a fait savoir au leader allemand que les objectifs russes seront atteints sans aucun doute. Avant le chancelier allemand, le président russe avait également discuté avec son homologue français Emmanuel Macron, ce dernier n'a pas plus avancé que M. Scholz. Selon l'Élysée, l'anticipation du président Macron est que le pire est à venir compte tenu de ce que lui a dit le président Poutine. De quoi inquiéter encore plus les Occidentaux qui ont pourtant pris des sanctions très dures pour forcer la Russie à mettre fin au conflit et à discuter. Malheureusement des sanctions jusque-là qui peinent à dissuader Vladimir Poutine.